Notre projet de recherche collaborative s'interroge sur la façon de transformer la prospective en levier d'action pour les organisations. Les différentes crises que nous traversons au XXIe siècle, qu'elles soient climatiques, épidémiques ou géopolitiques, ont renforcé le questionnement au sein des organisations sur la façon de se préparer aux changements brutaux de leurs environnements. Il y a donc aujourd'hui un regain d'intérêt pour la prospective, qui a su se renouveler en proposant de nouvelles méthodes d'anticipation, plus créatives et moins académiques, et plus adapté aux questionnement opérationnels des organisations. Mais lorsque l'on parle de prospective, de quoi parle-t-on exactement Pour faire simple, il existe deux grandes approches de prospective qui peuvent être complémentaires. La première approche est la prospective stratégique. Cette approche vise à circonscrire les risques auxquels font face les organisations à renforcer leur capacité d'adaptation face aux changements, à contribuer à la prise de décision et à orienter les démarches d'innovation. La prospective stratégique a une ambition opérationnelle et les scénarios d'anticipation sur lesquels elle s'appuie doivent orienter directement l'action. La deuxième approche est la prospective créative. Cette démarche invite à penser de nouveaux futurs possibles et à anticiper des ruptures radicales dans nos modes de vie et de travail. En formant les individus à penser les futurs, la prospective créative nous aide à donner du sens à la nouveauté et au changement dans notre présent. Ainsi, cette méthode n'est pas une fin en soi, mais un outil pour renforcer nos capacités de projection et d'adaptation. Utilisée au sein des organisations professionnelles, cette approche permet de réunir les collaborateurs autour de projets communs. Ces deux approches de la prospective amènent aujourd'hui à se poser deux questions principales. La première est de savoir comment rendre la prospective plus adaptée aux enjeux opérationnels et quotidiens des organisations, et comment l'articuler au mieux avec les fonctions d'innovation, de ressources humaines ou de management. Notre deuxième question est comment faire de la prospective une compétence partagée et pérenne au sein des organisations, qui puisse renforcer l'agilité des collaborateurs en leur permettant d'anticiper les changements. Pour trouver des réponses utiles à ces questions et faire de la prospective un outil stratégique et opérationnel, nous proposons de mettre en place un dispositif innovant de recherche collaborative. Ce dispositif dure six mois et il permet aux organisations partenaires de bénéficier d'un état de l'art complet pour être à la pointe de la connaissance scientifique, d'un état des lieux des bonnes pratiques existantes grâce à des échanges avec des experts et de participer à une communauté unique d'acteurs de la prospective. En plus de sa dimension collective, ce format permet aussi de proposer à chaque organisation une réflexion sur l'évolution de la fonction prospective adaptée à ses besoins et à l'approche qui lui convient. Si vous êtes intéressé pour participer à cette recherche collaborative, n'hésitez pas à nous contacter.